Nous nous trouvons aujourd'hui au sein de l'Enclos des Gobelins. Splendeur du patrimoine parisien, dont le nom provient de Jean Gobelin, qui avait établi son atelier de teinture sur les bords de la Bièvre, qui coule un peu plus bas derrière ses bâtiments. L'enclos réunit aujourd'hui plusieurs entités historiques toujours en activité. La plus emblématique est la Manufacture des Gobelins, fondée par Jean-Baptiste Colbert au XVIIe siècle. L'enclos abrite également l'atelier de teinture, qui joue un rôle essentiel dans la création textile, puisqu'il sert à fournir aux lissiers et lissières les laines de différentes couleurs pour le tissage. Les deux premières vidéos de la série sur le mobilier national porteront sur l'atelier de teinture et sur la manufacture des Gobelins. Euh, donc Ici, c'est l'atelier de teinture. Euh, l'atelier existe depuis les frères Gobelins, depuis le e siècle. Euh, ça n'a pas bougé, c'est toujours les mêmes locaux. Ça a été modernisé, bien sûr, avec le temps. Euh, du coup, on fait ici la mise en couleur de toutes les laines qui seront après euh, utilisés pour la réalisation des tapis et des tapisseries. Ici on a tous des formations un peu différentes, on est trois dans l'atelier, euh, ma supérieure a fait une formation en teinture mais plus euh, pressing, euh, c'est un, un, une formation qui n'existe plus aujourd'hui et autrement on, en fait si on rentre par concours, peu importe la formation, ce qu'il faut, c'est avoir une bonne sensibilité à la couleur, une bonne vision et être plutôt perfectionniste. Euh, moi, je viens du design textile, j'ai un thème pour Audrey, mais euh, on n'a point ici sur le tas en fait. Moi, je, je suis rentrée pour euh, euh, un CD de un an renouvelable voilà un an, et après, vu que je faire, on a un en compo. On était deux à passer le compo. On a jusqu'en 1940-50 euh, en colorant naturel, donc les grands teints ont été euh, dictés par Colbert. Donc, les grands teints c'est ce qui tient mieux euh, à la lumière et dans le temps. Donc c'est euh, l'indigo, le pastel pour les bleus, la garance, la cochenille et la gaude. Donc ça c'est ce qui était utilisé avec un bordant pour fixer la couleur. Et maintenant on travaille avec des colorants de synthèse entrée premier, jaune, rouge, bleu, et avec ça on peut faire toutes les couleurs. On nous livre de la laine écrue qui est euh, non traitée. Donc, euh, elle, est, elle est pas blanche, elle est un peu jaunâtre. On la traite, on euh, dégraisse et mitins pour pas que ça soit mangé par des petites bestioles euh, pendant que ça s'est tissé et on la met en couleur. Donc l'hélicier euh, nous donne un échantillonnage. Et nous, on réalise les couleurs qu'elle nous montre. Nous, ce qu'on fait, on reçoit la laine crue et on la, on la traite. Donc, on fait un dégraissage pour enlever le suin de qu'il y a sur la laine, qui reste du mouton. Après le dégraissage, on se fait ça dans des grosses cuves de 20, 20 kg. Euh, après cette étape-là, on fait une mi donc euh, avec de la... Euh, si l'acide sulfurique, euh, le produit chimique qu'on appelle mitin, est euh, dans une cuve à 5, euh, on démarre à 50 degrés, après on monte progressivement à 100 degrés, on tourne régulièrement, puisque vous voyez c'est pas une immersion, euh, et une fois qu'on a fait ça, on sort et la laine pourra servir, soit on fait sécher euh, pour mettre dans le placard, et elle servira au fur et à mesure des commandes qu'on a, soit on peut s'en servir directement et on possède au de du coup, le bain de teinture, c'est de l'eau, du sulfate, de sodium et de l'acide. Pour les colorants, on établit une formule, soit avec une base de ce qu'on a déjà fait comme couleur, ce qui nous permet d'aller plus vite, et autrement, juste avec la trichromie, jaune rouge bleu, on établit une formule, on dissout le colorant dans l'eau, après on monte à 50 degrés, on plonge la laine dans l'eau à 50 degrés et on montre Progressivement jusqu'à 100 degrés pour pas que ça feutre, pour pas que ça fasse un choc thermique. Et on va cuire une première cuisson ces 4 heures en tournant régulièrement pour que ça soit bien remis, que ça soit bien cuit au cœur de la fibre, que tout le colorant soit bien rentré et qu'on ait pas de tâches. Et au bout de ces 4 heures, on lève la laine, on sort, on descend, on prend une petite échantillon on fait sécher. Et une fois qu que c'est sec, soit on le roule à côté de notre échantillon à plat quand c'est de la tapisserie, soit on réalise un petit pompon qu'on colle au pompon qu'on nous a donné d'origine pour l'échantillonnage et on regarde à la lumière, toujours la lumière du jour où on est exposé au nord, et exclusivement à la lumière du jour. Voilà, une fois qu'on sait ce qu'on doit rajouter, on, on regarde un pourcentage. Si on rajoute 30% rouge, 30% bleu, etc. Et on, on réajuste notre formule et dans le même bain, on rajoute du colorant, on est reparti pour une arcule de cuisson jusqu'à ce qu'on ait la bonne couleur.